Bonjour les amis, c'est Franck pour Criolignum.fr, la chaîne sans langue de bois. Aujourd'hui, petit tuto vidéo sur l'utilisation des huiles en finition. Voilà, donc, euh, et voilà, téléphone vient gâcher tout. Finition, alors, dans un premier temps, je vais vous montrer... Comment on applique une finition avec cette huile Alors cette huile, euh, qui est l'origine faite pour faire des finitions euh, sur les crosses de fusils, de pistolet, tout ce que vous voulez, euh, a été détournée par des, des luthiers, je crois que c'est des luthiers, pour en faire euh, la finition de leurs instruments de musique. Euh, c'est tip top, comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, bah, c'est ce que j'ai utilisé. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir, ça sera là ou là. Euh, c'est magique. C'est beau, mais c'est long, c'est très long Donc si vous voulez faire une finition euh, rapide avec cette huile Oubliez tout de suite, vous la mettez tout de suite à la poubelle Ou vous ne la, l'achetez la, pas, c'est encore mieux ensuite dans un, dans un, ensuite, dans un deuxième temps On, on verra cette huile là, l'huile danoise, Rustins euh, Vous ne la trouverez pas en France Si vous la trouvez en France, c'est vraiment un coup de bol euh, Ce sont des huiles dites dures ça sera expliqué dans la vidéo, vous verrez. Euh... Je vous conseille fortement ces huiles-là. C'est ce qu'il y a de mieux, à mon avis, voilà. Euh... Alors, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Euh... J'ai oublié de préciser. Je vais vous faire ma, je vais vous faire la vidéo sur euh... ben, le reste du de bois du ukulélé, parce que j'ai pas tellement de bois à disposition et comme tout le monde le sait, le bois ça coûte cher. Donc euh, je vais utiliser euh, ces deux parties là pour vous faire cette vidéo. Donc bah, je suis désolé, hein, euh, je n'ai pas tant de boîtes à disposition que ça. Enfin pas ici du moins. Donc euh, bah, ça sera sur ces euh, 40 ou 30 cm Voilà, ça suffira largement pour vous expliquer, ça sera largement assez clair. Vous verrez, il n'y aura rien de compliqué. Ça va être aux petits oignons. Moi j'espère. C'est pas sûr. Allez, à tout à l'heure. Bien sûr je vais commencer par le true oil et je finirai par le Danish oil euh, une fois que les deux finitions seront finies sur ces deux parties là j'enlèverai ce scotch là vous verrez ainsi la différence entre le, la, la finition true oil le bois brut et la finition Danish oil et le bois brut et les deux finitions entre elles euh, alors euh, je ne reprends pas depuis le début, il est inutile de vous dire que quand on commence une finition, il faut que votre support soit parfaitement poncé euh, Je précise, parce que j'en connais qui passent directement leur finition sans poncer, sans rien faire Ça fait dégueu, on voit les, tra les traits de, de ponceuse orbitales, de trucs, machin euh... Donc il faut une surface absolument parfaite Ça c'est un point important euh, parce que qui dit euh, surface dégueu avec le trou oil je vous explique pas les dégâts le même principe, pardon s'il y a la moindre rayure bah, je suis désolé de vous dire mais ça sera aussi dégueu donc on passe un peu plus de temps à poncer je sais c'est chiant je suis assez bien placé pour le savoir euh, j'ai horreur de ça mais c'est une nécessité, c'est un mal pour un bien donc euh, si malheureusement euh, poncer ça vous fait chier ou ça vous embête pour rester poli euh, zappez cette vidéo elle n'est pas pour vous voilà mais bon vous pouvez quand même continuer à regarder hein, ça me fera plaisir Donc. alors pour votre finition va vous falloir pour le trou oil du trou oil c'est pas dur on en trouve sur ebay un chiffon non pelucheux j'insiste bien sur le non pelucheux ensuite personnellement j'utilise de la mèche de coton pour retenir mon huile dans mon petit bout de tissu. Alors, on en trouve chez Casto Merlot, euh, Merlin Pimpin et compagnie. Ça vaut que dalle, c'est bien pratique, et pour faire des patines, c'est le top. Voilà. Douce, souple, naturelle, très absorbante, et ne peluche pas. C'est ce qu'il vous faut. Après, il vous faut... du sopalin des feuilles comme ça, vous les préparez à l'avance. Vous en prenez autant que vous en voulez. Avec ces petites feuilles, vous les prenez, vous les pliez en quatre. Voilà. Vous faites ça comme ça pour les quatre feuilles. Enfin ou les, les feuilles que vous avez. Pour toutes les feuilles que vous avez préparées. Alors dans ces feuilles de sopalin, j'ai utilisé un, une, une éponge à C'est souple. Ça a une forme carrée et ça va pile poil dedans. Voilà donc vous verrez comment j'utilise par la suite et ensuite il faut impérativement, enfin je, je vous conseille fortement d'utiliser des gants de chirurgien ou ce que vous voulez mais des gants en nitrile c'est assez bien voilà. alors vous prenez vos gants, vous les mettez sur vos mimines vous prenez un peu de coton Là, vous faites une jolie boule votre bouboule vous la mettez dans votre euh, tissu non pelucheux vous prenez votre trou oeil si j'arrive à l'ouvrir voilà vous venez imbiber votre chiffon d'huile, mais je vous conseille plutôt de faire des ronds comme ça pour que l'huile pénètre parfaitement dans tous les pores du bois. Je pense que vous avez vu la différence entre le moment où je suis passé et le moment où je ne suis pas passé. Enfin, vice et versa, l'inverse, quoi. Vous avez compris Alors, vous embêtez, vous tartinez. Vous tournez bien, il faut que ça pénètre. Et voilà. Donc, déjà, vous avez une première couche de passé. Alors, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous laissez sécher tel quel, soit, si vous voulez accélérer le processus, vous prenez votre sopalin, votre petit euh, votre petite cale à poncer ou un bout de, de carton euh, n'importe quoi qui puisse aller dans le sopalin pour faire une sorte de raclette et là avec votre sopalin vous le prenez et dans les fibres du bois, dans le sens des fibres du bois vous venez l'essuyer ça c'est mon téléphone ne vous inquiétez pas et en fait vous allez venir enlever l'excédent d'huile voilà, alors sur le papier, vous voyez, il n'y a quasiment rien le bois a quasiment tout bu, mon coton aussi mais le bois a pas mal absorbé alors c'est soit vous attendez que ça sèche sans rien faire, et vous allez égrainer avec du papier de verre de plus en plus fin soit vous passez le chiffon, enfin le le sopalin avec la petite raclette comme ça, auquel cas vous le faites avec cette partie là, dans la foulée, vous pouvez repasser une à deux couches d'huile instantanément. Vous pouvez voir la différence entre True et Brut. Je pense que ça se voit largement. Alors pourquoi du sopalin bah, c'est simple, le sopalin bah, ça peut peluche pas non plus Donc il va venir euh, essuyer, tendre Tendre votre huile comme un vernis en fait Voilà, et ça va venir enlever l'excédent le, et tendre votre huile voilà. Alors ça a une double fonction Enfin une triple fonction même Enlever l'huile, tendre l'huile Et euh, vous faire sécher plus rapidement votre couche Voilà, alors là je viens de le faire deux fois vous pouvez le faire trois fois. C'est ce que j'ai fait sur le ukulélé. La finition est aux oignons, aux petits oignons. Donc vous passez encore une fois. Le petit chiffon que vous avez utilisé, vous prenez un sac hermétique qui se ferme, D'ailleurs je voulais un truc. Tendre l'huile, vous allez faire une boulette. Alors, vous prenez votre petit sac hermétique, vous le mettez dedans, vous venez enrouler votre, votre sac et surtout vous essayez de chasser l'air un maximum. Voilà. Comme ça, votre chiffon ne va pas durcir, il est sous vide. Et vous n'aurez pas besoin d'en changer. L'huile danoise, la Danish Oil. Eh bien, vous allez voir que c'est similairement pareil. Similairement pareil. fallait la sortir, celle-là. Un bon. chiffon non pelucheux. Ma mèche de coton qui va venir absorber mon, mon huile. Vous faites pareil une boulette vous prenez votre huile danoise que vous avez secouée au préalable vous venez imbiber votre chiffon pas du tout la même couleur elle est plus neutre vous l'appliquez soit dans, la, dans les fibres du bois soit en tournant comme j'ai fait mais ça, dans les fibres du bois ça pénètre beaucoup moins bien donc tournez donc revelote vous prenez un sopalin et vous venez encore une fois enlever l'excédent avec votre chiffon votre sopalin pardon toujours dans le sens des fibres du bois l'excédent se retrouve sur le sopalin alors vous le voyez pas parce que blanc c'est pas terrible mais il y a un petit peu d'huile rebelote Personnellement, je fais trois couches. Alors, c'est peut-être une erreur. Corrigez-moi si c'en est une. Mais je fais trois couches chaque fois. Histoire de dire que je n'ai pas oublié un petit port. chaque couche, entre 4 à 8 heures, ça dépend de comment est votre atelier, s'il est chauffé, s'il n'est pas chauffé, si vous faites ça dans votre maison, dans votre appart ou je ne sais où, donc moi ça sera entre 4 et 8 heures, alors voilà 24 heures de séchage plus tard, euh, ce que je peux constater c'est que la finition True Oil nécessite un égrenage, ça a relevé les fibres, on le sent bien, c'est net, c'est euh, franc, on va dire. L'huile da, danoise, pardon, c'est beaucoup plus doux, mais ça nécessite un égrenage quand même. Alors, vous avez deux possibilités, soit le papier de verre, un grain très très fin, ce que je ne préconise pas, mais je vais préconiser la laine d'acier, triple zéro voilà et tout doucement là c'est... vous le caressez hein. ça c'est pas la peine d'assister comme un, un gros goré voilà c'est nettement plus doux voilà, une fois que ça c'est fait rebelote vous prenez vos petits gants vous les mettez, alors moi je ne vais pas les mettre pour l'occasion et vous continuez d'appliquer votre finition toujours pareil le petit tampon et on passe l'huile alors ce coup-ci je commence par l'huile danoise On voit tout de suite la différence. Enfin, moi, je la vois en tout cas. Vous prenez votre petit tampon de sopalin et vous venez tirer votre huile. La deuxième petite couche dans la foulée. Elle n'est pas obligatoire. Hein. C'est ma façon de procéder. C'est ce que je trouve le mieux. Encore une fois, si je me trompe, c'est le moment de me le dire. et on tire l'huile alors n'hésitez pas à changer le sopalin voilà donc ben, maintenant que le danish oil est fait on va passer à la True oil alors pareil vous prenez votre petit chiffon un petit peu nous on fait attention à ne pas renverser le bidon sur l'établi, sinon ça fait dégueu et on applique Voici la troisième couche, donc on recommence, True Oil en premier et le Danish Oil en second. c'est parti pour la quatrième couche j'ai oublié de vous préciser un truc la finition avec ces huiles euh, ne sera pas brillante ça sera satiné uniquement si vous voulez rendre brillante euh, cette finition bah, il va falloir faire un, une opération en plus ça sera rajouter une cire que vous viendrez polir L'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères, il s'agit de Rex Tillerson, actuellement PDG du pétrolier ExxonMobil et proche de la lumière Poutine. Une proximité qui pourrait susciter le congrès au moment de confirmer officiellement sa nomination. Et puis, Caro, tu voulais une info positive Oui. Voici donc l'info la plus... Donc avec true oil danish oil et la partie qui n'a pas été exposée à l'huile alors exposé ou bien sûr toujours un bout de scotch qui fait chier son monde donc ce qu'on peut remarquer c'est que les deux huiles ont exactement la même teinte alors la Danish Oil est strictement incolore en termes de produit dans son emballage. Le True Oil a une teinte légèrement marron. Euh, quand on l'applique, ben, au final, on se retrouve exactement avec la, gamme, la même gamme de teintes. Ça devient sa jaunie. On pourrait dire que ça devient miel, couleur miel. Ah, euh, J'ai peut-être pas les bons termes, hein, excusez-moi. Mais euh, le rendu est plus que sympa. Alors, je conseille cette finition plutôt pour un bois foncé. Pas pour un bois clair comme le frêne, le, euh, le charme, enfin, toutes les essences qui sont claires. Pour un chêne, ouais, du, pour du bocote, un... euh, du palissandre, enfin, toutes ces espèces qui sont assez foncées en termes de, de couleur, euh, ça serait plus pour ces essences-là. Après... Rien ne, vous en, rien ne vous empêche de l'utiliser il n'y a pas de souci. Hein. C'est euh, comme bon semble. bon vous semble. Oh là j'ai vraiment du mal à parler, je suis désolé. C'est la façon que j'utilise. C'est peut-être pas la meilleure façon, mais en l'occurrence le, le résultat est là. Mais surtout prenez votre temps. C'est une finition qui demande beaucoup, beaucoup de temps. Il faut être ultra rigoureux. Si ce n'est que sur la, la finition avant l'application de l'huile, il faut que ce soit tip top. Vous n'avez pas le droit à la moindre trace, la moindre rayure sur le bois. Ça se voit tout de suite. Bon, en l'occurrence, ça fait un toucher soyeux. C'est satiné. Ce n'est pas brillant. Attention, je répète, c'est satiné. C'est la fin de ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça va vous aider. Euh, je le répète encore une fois, ce n'est pas parole d'évangile. C'est ma façon de faire. Elle n'est peut-être pas bonne. Mais en l'occurrence, pour moi, elle marche parfaitement. Donc c'était Franck pour Créolinium, à bientôt les amis, j'espère que ça vous aura plu. Ciao